maintenant Vanessa Lugaz pour la démarche de co-construction du plan de développement de la lecture publique justement à Savoie Biblio. Euh, voilà. C'est parti. C'est parti. Voilà, je ne vous voyais plus. Il euh, faut juste que je partage mon écran. C'est bon, vous voyez Oui, très bien, oui. Bonjour à tous, euh, merci pour, euh, pour toutes euh, vos présentations. Pour, euh, pour ma part, euh, je suis sûre que l'heure du compte vous a manqué euh, récemment. Donc, je vais vous compter euh, aujourd'hui le, le tour du plan lecture en, en 274 jours, une aventure innovante au cœur de l'intelligence collective et de la co-construction, euh, donc non pas en une heure, mais euh, en dix minutes. Ainsi, je ne vous lirai que, que deux chapitres. Donc, embarquons ensemble pour cette croisière sous le soleil, si vous le voulez bien. Le point de départ, euh, me direz-vous, eh euh, c'est l'île des lieux de lecture de Savoie-Biblio et euh, du, cap, du cabinet KPMG Nice. La diversité fait la force et chaque lieu de lecture a été invité à faire un diagnostic en établissant les plus, les moins euh, du plan actuel, mais aussi euh, de, de leurs besoins. Donc, tous ces outils ont été embarqués à bord, euh, à bord du navire pour poursuivre euh, le voyage. Donc, prochaine destination, ligne numéro 1, à l'abordage et pas à Donc Dans un premier temps, nous avons constitué une équipe, euh, il y a eu un appel à volontaires et il y a une équipe de 13 marins qui s'est constituée, 13 marins volontaires, qui constitueront une, les animateurs d'une une journée qui se passera sur l'île numéro 2, et qui seront chargés de, voilà, de guider ces habitants de l'île numéro 2 dans la contribution collaborative du, du plan lecture. Donc La première étape, ça a été celle de, de, faire, de faire les bagages. Donc, ces 13 marins, ensemble, ont suivi une, une formation par le, le capitaine du bateau. Nous avons constitué aussi une, une culture commune en réfléchissant à qu -ce, qui nous, qu ce qui nous fédérait et, et quest ce qui nous réunissait à ce moment-là. Euh, nous avons élaboré également une charte d'engagement des, des animatrices. On a fait un gros travail de tri du, du diagnostic, euh, où on en a extrait euh, trois grandes ambitions, euh, ce, qui, ce qui est un peu l'ossature, euh, trois ambitions, où on souhaiterait que ce soit l'ossature, une ébauche d'ossature du, du plan lecture. Et c'est le socle de travail pour les agents de Savoie Biblio lors de cette journée de co-construction. Et enfin, nous avons fait un filage. Un filage, c'est un guide chronométré de la... Deuxième, la deuxième étape a été de faire une étude de navigabilité. Euh, puisque pour partir pour prendre la mer, euh, il faut d'abord analyser euh, les, les vents. <coughs> les, donc, ce sont les, les éléments qui, qui nous portent. Donc, à savoir, euh, donc, je voulais dire une équipe de, de 13 personnes, euh, 13 agents, une équipe du coup, volontaire, dont les missions sont toutes, sont toutes différentes, les fonctions également, mais aussi leurs personnalités. Euh, on avait des, des capitaines euh, du, du navire qui étaient prêts à faire confiance en, aux compétences de, de chacun et euh, aussi confiance dans la démarche innovante que nous engageons euh, et des élus qui étaient partie prenante également de, de cette démarche. Il y a des, des récifs, euh, donc c'est en gros ce qui pouvait nous, nous freiner dans cette, dans cette démarche. Euh, le tout est de pouvoir analyser ces récifs et de pouvoir les transformer en force euh, si nous en avons la possibilité. Donc, le premier récif, vous l'imaginez bien, ça a été le Covid. Euh, comment se réunir à 13 euh, et à co-construire co euh, des choses quand, euh, quand on ne peut pas fonctionner euh, comme on le souhaiterait. On, devait, on doit surtout construire ce plan lecture à budget, à budget constant. Euh, on a une multiplicité également de, de lieux de lecture et de configuration et on doit construire une offre de service qui corresponde à, à chaque besoin spécifique des lieux de lecture. Et le dernier récif, euh, on, on a un fonctionnement, donc Savoie et Haute-Savoie, avec cinq centres, mais cinq fonctionnements également différents, cinq fonctionnements notamment dans les, dans les moyens humains. Nous avons analysé euh, pardon, nos, nos, nos forces. Donc nos forces, comme on vous l'a dit, hein, c'est cette euh, malle à outils euh, très solide euh, qu'on a pu euh, constituer, enfin on l'espère très solide, et puis un diagnostic co-construit euh, au plus près des, des besoins des, des lieux de lecture qui sont euh, nos usagers au niveau de la bibliothèque départementale. Par contre, loin, à un moment donné, euh, on a vu des, des nuages qui, qui s'obscurcissaient et qui pouvaient potentiellement être menaçants. Euh, on s'est demandé euh, pourquoi ils étaient là et qu'est-ce qu'ils représentaient. On a pensé qu'ils étaient liés plutôt aux craintes liées au changement. Euh, on a essayé de, de mettre en mots ces questions pour pouvoir mieux les analyser. Euh, quels sont euh, finalement, on s'est interrogé sur quels risques nous prenions euh, à pouvoir euh, mettre en place euh, cette démarche innovante. Est-ce que la, la menace était vraiment réelle Quelle était la place du droit à l'erreur de ces animatrices euh, durant cette journée Et puis, euh, on s'est dit, dans ce groupe que nous avions confiance en, en, en, en nos marins, euh, dans nos capitaines et également confiance dans le matériel que nous avions pu créer. Donc, donc on s'est dit en route pour, pour l'île numéro, numéro 2. Donc, tous à bord, la croisière s'amuse. Donc, débarquement sur l'île peuplée de, de, de l'ensemble des agents de Savoie-Biblio. Et pour favoriser le, la créativité en intelligence collective, les animatrices ont organisé euh, la journée sous le, le prisme de quatre euh, principes. Euh, quatre principes assez importants. En numéro un, vous le voyez, euh, c'est la, la convivialité. Donc on a, on a accueilli euh, l'ensemble de, de l'équipe euh, autour d'un petit-déj d'accueil. Et puis, on a mis sur l'ensemble des tables des bonbons à gogo. C'est bien, le sucre rassure. Donc quand on, on travaille, on doit produire. C'est parfois rassurant d'aller piocher dans le bac à bonbons. Et on a également partagé un repas de midi en commun. Le deuxième principe très important pour nous est celui de la cohésion d'équipe. Et on a réparti les agents en, en groupes en groupe aléatoires. Euh, sans hiérarchie aucune. Donc, il y avait des membres de la direction, des membres de l'administration, des membres bibliothécaires, bibliothécaires etc. Euh, donc, quelle que soit la fonction, chacun était réuni dans ses groupes et, et on leur a donné aussi cinq euh, règles de cadre de l'intelligence collective. Le troisième principe, c'est celui du dynamisme. On a proposé. Euh, les autres, ai dit, je les les autres, bien. je les ai redonné tout à l'heure. Euh, on a proposé donc, du coup, euh, sur différents temps euh, des, des, des, un ensemble de jeux dynamiques favorisant la créativité euh, par la stimulation de notre cerveau, mais aussi la cohésion de, de groupe. Donc, il y a eu des brises glaces euh, et aussi un brise sieste. Donc, euh, là, c'est plus sous forme de challenge. Euh, on a dû construire euh, par groupe euh, la tour euh, en spaghettis la plus haute en, en essayant d'y apposer un marshmallow au-dessus et le tout devant tenir. Donc les équipes ont fait, euh, ont fait force de, de beaucoup d'imagination euh, dans ce moment-là. Et puis, ben, ce n'est pas le tout d'être ludique, il faut à un moment donné passer, euh, passer au travail. Euh, donc plus sur la, la phase de créativité. Dans une, on a eu une première phase de divergence. La phase de divergence est une phase où on, on, le but du jeu est de produire un, un maximum d'idées euh, par tous autour des trois, de, des trois ambitions euh, qui ont été euh, issues euh, du, du diagnostic. Donc, euh, vous entendrez par là surtout la, la production de, de post-it à gogo. Euh, L'idée, c'est de, de n'avoir aucune contrainte. Et on a utilisé euh, la métaphore du bateau, là encore, euh, du speedboat. Euh, avec les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, comme celui que je vous ai présenté avant. Et euh, une, euh, plusieurs étapes de convergence, puisque là, on, quand on a produit énormément, après, il est important de, de trier euh, nos idées et de, de recentrer. Donc, euh, En un, on a proposé euh, au, par groupe aux agents de, de travailler autour d'une étoile de mer, et de classer les idées par les items que vous pouvez voir là. Donc, on fait plus d'heures, on fait moins d'heures, on arrête, on continue et on tente. Il y a eu une autre phase euh, qu'on appellera plus, une phase de gométocratie, donc là, une phase individuelle armée de quelques gommettes. Les agents sont allés choisir et mettre des gommettes là où euh, les idées leur parlaient le, le plus. Et on a pris ensuite des post-it qui avaient regroupé le plus de gommettes et on a fait travailler... Euh, à nouveau en groupe, euh, des, le groupe en mode projet. C'est ce qui nous donne un peu une, une, base, une base de travail pour, pour la suite. Et donc, là, dans, dans la co-construction et de collaboration, il y a un rapporteur par équipe qui a été désigné pour faire un, un retour à l'ensemble de nos équipes. Donc À ce jour, le voyage n'est pas terminé. Le navire a quitté l'île numéro 2 pour poursuivre le voyage en direction de l'île numéro 3. Toute la production a donné lieu à neuf groupes de travail animés par les membres du comité technique et les marins animateurs expressément invités à rejoindre l'équipage d'élite temporaire. Les groupes de travail ont été construits de la même manière. Donc Un brise-glace, une phase de divergence, une phase de convergence dans laquelle on a pu créer une trentaine de fiches actions qui aujourd'hui sont travaillées par les membres de la direction. Et les outils de créativité en intelligence collective font aujourd'hui partie intégrante de nos, de nos mâles. Nous nous en servons petit à petit dans nos, dans nos réunions d'équipe, mais également sur, sur les territoires et les équipes des lieux de lecture pour, pour accompagner le, le développement de la lecture publique. Voilà, je vous remercie de votre attention et je remercie également Aurélie Bertrand qui est parmi nous et qui, a, qui a construit le, le PowerPoint avec, avec mes, mes super jolis dessins. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Vanessa, c'était une belle présentation poétique. Euh, alors, je sais, Pour l'instant, je ne sais pas si on a des questions parce que parfois elles n'arrivent pas en direct, donc je ne les vois pas forcément. Lisa, est-ce que tu as eu des questions de ton côté non, Pas de mon côté. Hein. Okay. Bon, je pense que de toute façon, comme tout à l'heure, le, le dialogue est instauré, donc euh, s'il y a des questions, je, je pense que les collègues n'hésiteront pas à vous contacter.